Bonjour à tous, donc euh, content de voir qu'il y a tant de monde pour, euh, pour apprendre que la machine virtuelle était morte. Alors euh, laissez-moi vous, vous nous présenter, donc derrière moi, on ne le voit pas bien, il y a David, et moi c'est Stéphane, on est tous les deux de Data Essential, euh, on écrit aussi de temps en temps pour euh, Linux Magazine, pour ceux qui ont pu euh, lire nos articles. Et... Ah euh... oh, il n'en a pas besoin lui. <rire> et si certains se demandent pourquoi je m'embarrasse euh, d'un petit compagnon grognon pour faire ma démo, euh, c'est parce que c'est un as de la démo. Franchement, il n'a pas, pas son pareil. Pour ceux qui ont pu nous voir l'an dernier. <rire> et moi, en fait, je ne suis que son faire valoir et euh, son singe savant. Tout à fait, ça fait plaisir. Alors, pour introduire mon sujet déjà, la virtualisation, ça a plus de 50 ans, donc ce n'est pas vraiment un sujet tendance. Et quand euh, moi je, je pense en fait à une machine virtuelle, ce que j'ai en tête, c'est ça, un PC, des... ouais. un, un PC des années 80. Et vraiment, quand je vois une machine virtuelle, je me dis que finalement, euh, la machine sur laquelle je travaille, mon laptop, il a beaucoup plus évolué pendant ces 15 dernières années, que euh, finalement la machine virtuelle en elle-même. Par exemple, qui peut me dire euh, ça, à quoi ça sert Moi, j'en ai pas très d'utilité. Pire encore, ça. Et ça, je dirais, je l'ai pas vu depuis mes 6 ans. Et je pense que la dernière fois que j'ai utilisé, c'était pour mettre Doom sur le PC de mes parents. Finalement, je trouve que le sujet de la VM, c'est un sujet ennuyeux, pas très intéressant. Et donc, euh, si je vous raconte tout ça, c'est parce que vous, vous êtes venu voir un sujet sur la machine virtuelle. Donc, je ne sais pas pourquoi, alors on va enchaîner sur notre démo. Euh, je vais demander à David de démarrer euh, VirtualBox et de Quoi faire tourner une machine XP. Quoi Oui Mais non, mais il n'y a plus de support <rire> de toute façon. Ok, vous préférez peut-être que je vous parle de containers. Non. Euh, donc les containers, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse un peu plus alors, c'est vrai que les containers, ça, ça a tout changé donc ces dernières années. Euh, la manière dont on a des applications, aujourd'hui, euh, elles sont portables, elles sont immutables, euh, elles sont super rapides à démarrer, il y a plein d'avantages à la containerisation. C'est vraiment quelque chose qui est cool. Mais comme tout ce qui a énormément d'avantages, il y a aussi un prix à payer pour ça. Et le prix à payer, il s'appelle RunC. Alors, je ne sais pas... Qui est bien familier avec euh, donc les... comment marche le runtime, que ce soit au point de vue de Docker, <rire> que ce soit au point de vue de Docker ou des, des autres euh, runtime. Donc, je vais prendre un schéma très simplifié de euh, comment fonctionne le runtime. Le runtime, il est découpé en trois parties, grossièrement. Vous avez un CLI, ça peut être Docker, ça peut être. Un c'est votre clé. Euh, avec lui, vous allez demander à créer un container ou un pod dans Kubernetes. Euh, il, va, il va donc communiquer via API à un runtime de haut niveau. Ce runtime de haut niveau, ça peut être, encore une fois, Docker. Ça peut être euh, également ContainerD, Cryo, Push container Voilà, il y, en a, il y en a plusieurs. Et enfin, on va avoir un runtime de bas niveau. Et dans le cas du container, ce runtime de bas niveau, c'est runc. Et au final, ce que vous avez quand vous faites tourner votre container, c'est jamais qu'un process qui tourne sur un hôte, qui est vaguement isolé avec des cgroups, des seccomp, ou, euh, ou encore des namespaces. Mais tous les syscalls, euh, tout ça, ça va sur l'hôte, et vous partagez les librairies et le kernel de l'hôte. Donc... Je ne sais pas si vous vous sentez très confortable avec ça, et c'est la bonne question, c'est est-ce que je suis confortable aujourd'hui pour faire tourner toute ma production sur des conteneurs Si vous l'êtes, laissez-moi vous rappeler donc, quelques CVE qui ont eu lieu ces dernières années. La première, 2016, on dira c'est loin derrière nous, mais... Donc c'est DirtyCo qui permettait grâce à une race condition d'accéder en fait à euh, de la mémoire qui était normalement en lecture seule en lecture et écriture, ce qui permettait au final d'avoir accès euh, en route d'élever ses privilèges au niveau du conteneur, de pouvoir s'échapper du conteneur et finalement de se retrouver sur le l'hôte. Évidemment, quand quelqu'un arrive à être maître de l'hôte, après, il peut tout faire. Alors euh, Petite parenthèse, parce que j'utilise normalement du, du contenu qui est réutilisable, tagué par Google comme réutilisable, et donc j'ai n'ai pas toujours des très, des très belles images à vous proposer. Donc là, on voit par exemple un petit voleur qui s'échappe d'un laptop, mais euh, actuellement, ce que les gens cherchent à faire quand ils attaquent euh, votre infrastructure, c'est à avoir du temps CPU pour faire de la crypto-monnaie. En 2017, ça se rapproche de nous, il y a eu euh, donc le bug de White ID. Encore une fois, euh, grâce à ça, on pouvait faire de l'élévation de privilèges, on pouvait s'échapper du container, et du coup, ça fait encore plus de bitcoin. Quand on arrive à s'échapper d'un container, quand on est dans le contexte de Docker, on peut encore se dire que ce n'est pas très grave, parce que, moyennement grave, la surface d'attaque n'est pas énorme, on va se retrouver sur le mètre du haut sur lequel on est, mais pas plus. Par contre, dans Kubernetes, quelqu'un qui arriverait à prendre la main sur l'hôte, c'est potentiellement quelqu'un qui arrivera à prendre la main sur tout votre cluster. Donc toutes les machines de votre infrastructure. Et plus encore, si jamais vous avez des métadonnées, des données, des clés qui vous permettent d'attaquer automatiquement votre cloud provider, il aura la main sur beaucoup plus. Donc avec Kubernetes, la surface d'attaque, en fait, elle s'agrandit. 2019, ce coup-ci, c'est vraiment pas loin. Un bug dans RunC permet encore une élévation de privilège et donc de, de s'échapper du container. Et là, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bitcoin. Donc ce serait intéressant, je pense, de comparer euh, le taux du bitcoin avec euh, les CVE qui ont pu être détectés sur, euh, sur RunC. Et des CVE, elles ne sont pas prédictibles. Il peut y en avoir une demain, il y en a peut-être une ce matin, je ne sais pas, ou ce sera peut-être que dans 5 ans qu'il y aura la prochaine. Mais on ne va pas pouvoir prévoir quand sera la prochaine CVE qui va euh, nous impacter. Du coup, est-ce que vous vous sentez toujours confiant Est-ce que vous vous sentez confiant pour faire tourner un workload qui est exposé sur Internet Est-ce que vous êtes confiant pour héberger... Des, des gens sur votre infrastructure qui vont tourner des containers Ou est-ce que vous êtes confiant pour faire tourner sur votre infrastructure euh, un container dont vous ne connaissez pas l'origine Ça, c'est la bonne question. Je connais deux trois personnes, pas personnellement, mais qui ne sont pas totalement euh, confiantes avec, euh, avec cette approche. Eux, ils sont convaincus que euh, si on veut vraiment être sécurisé, on doit utiliser des VM. Et quand on y pense, ça craint vraiment, parce que la VM, c'est jamais qu'un PC des années 80. Alors, est-ce qu'il faut arrêter Docker, revenir à ces bonnes vieilles VM, ou peut-être tenter une nouvelle approche, cette fois-ci, et plutôt que d'utiliser les VM telles qu'on les connaît, essayer de les réinventer Et si on veut réinventer la VM, il y a plusieurs projets aujourd'hui dans l'open source qui se proposent de le faire. Le premier, les Nabla Container ça vient de chez IBM, et euh, en fait, IBM se propose de, pas qu'IBM, hein, puisque c'est un projet open source, les NABLA Containers se propose de faire tourner vos containers dans des VM unikernel. Donc c'est une approche. La deuxième approche vient de Google, avec euh, GVisor. GVisor a une approche très ambitieuse, il faudra voir sur le long terme ce que ça donne. Donc eux, ils ont décidé de réécrire entièrement le kernel Linux en Go, et de euh, le mettre entre votre container et, et l'autre le, sur lequel vous vous trouvez pour intercepter les syscalls. Donc, bon, le problème évidemment, c'est qu'il faut euh, traduire en Go tous les syscalls qui sont dans le, dans le kernel Linux. Donc, aujourd'hui, ils en sont à plus de 200 sur plus de 300 qui existent. Ça ne supporte pas tous les workloads et c'est vraiment un travail très ambitieux. Et la, la dernière possibilité, euh, que je trouve euh, la meilleure à l'heure actuelle, c'est les kata containers. Alors les kata containers, c'est euh, un projet de OpenStack Fondation, euh, derrière lequel il y a, on retrouve quelques grands noms comme Intel, Amazon et d'autres. Et, et aussi, j'ai mentionné euh, Hyper, euh, parce que Hyper, en fait, c'est eux les premiers à avoir proposé de faire en fait de de faire tourner vos containers sur euh, un hyperviseur. Ils sont là depuis avant 2016, donc ça fait déjà un bon moment pour proposer justement cette technologie et euh, fin d'année dernière, ils ont décidé d'arrêter de, de faire leur projet dans leur coin et de rejoindre en fait les catacontainers. Donc hyper, je le mentionne, même s'il est moins connu. Comment ça va fonctionner euh, Donc sur la droite, vous avez un, un pod ou un container classique, donc conteneur qui se retrouve avec le name, le, les namespaces, seccomp et cgroup et qui est directement sur votre hôte. De l'autre côté, euh, vous avez les kata-containers. Ici, vous avez une couche de virtualisation, donc un hyperviseur qui est KVM, et qui va permettre de faire tourner une machine virtuelle euh, dans laquelle le, le processus init, le premier processus, c'est le kata-agent. Et lui est en charge de démarrer vos containers à l'intérieur de... Euh, de cette machine virtuelle. Donc il utilise toujours RunC mais à l'intérieur d'une machine virtuelle. Donc pour le coup c'est isolé. Et l'aspect qui est vraiment intéressant là-dedans c'est les VMM. Donc euh, ils sont à considérer un peu comme euh, le hardware de votre machine virtuelle. Et, de ce côté-là, il y a énormément de tuning à faire et ça, ça ravive un peu la flamme justement de, de tous ceux qui, qui tournent autour des machines virtuelles et qui trouvent qu'il euh, n'y a pas eu beaucoup d'évolution dans ce domaine. Il y a trois projets actuellement de VMM, deux d'Intel et un de Amazon. Donc QEMU Lite et NEMU qui sont tous les deux d'Intel, euh, ils sont très semblables puisque NEMU s'appuie aussi sur euh, QEMU et Firecracker de Amazon. Intel euh, un un tel, euh, travaille dans le projet qu'il a appelé Clear Linux, donc qui est un projet parapluie, il n'y a pas que, euh, que les VMM dedans. Et euh, dans, dans ce projet-là, ils ont réécrit une, euh, une micro-VM micro euh, qui est faite pour les workloads standards sur Kubernetes. Firecracker, de son côté, c'est une problématique plus d'Amazon qui, elle, voulait sécuriser les fonctions. Et en fait, ils partent de, de la base de VMM, mais dans laquelle ils ont enlevé pas mal de composants. Alors déjà, Intel, en fait, ce que j'ai oublié de dire, Intel, dans, dans QEMU Lite, par exemple, a supprimé énormément de composants de QEMU pour en faire quelque chose de très léger. Donc, on imagine déjà que tout ce qui était vieux driver et choses comme ça, on n'a pas besoin de supporter tous les hardware. Il y a plein de choses qu'on peut enlever déjà d'une machine virtuelle. Et ils ont aussi rajouté des fonctionnalités qui ne sont pas upstream à QMU. Euh, notamment, ils ont rajouté NVDim qui, vont, qui va permettre d'avoir son root file system en mémoire. Euh, avec ça, évidemment, on augmente la, la rapidité d'instanciation de, de la VM. Ils ont aussi euh, ajouté euh, NOFW. Je ne sais pas trop bien comment ça se prononce. Euh, C'est pour booter sur UEFI, plutôt qu'avoir une séquence de, de BIOS et de firmware à initialiser lors du démarrage, et ils arrivent à des performances qui sont très proches du conteneur. Firecracker a donc un autre use case, c'est pour de la fonction. Comme c'est de la fonction, euh, typiquement, Amazon considère qu'on euh, n'a pas besoin, par exemple, de s'occuper de volume dans une fonction. Le volume, c'est bien pour un conteneur, pour une fonction, pas besoin de volume. Donc, ils ont enlevé VirtioFS, par exemple, puisque ça ne sert qu'à ça, à partager un volume entre l'autre sur lequel on est et le conteneur. Et donc, ils ont réécrit une VMM qui est différente de QEMULITE, même s'ils si partent des, des, de la même base. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien joli tous ces projets, mais comment on les utilise Et euh, comment on les utilise aujourd'hui Évidemment, ça va être dans Kubernetes. Et dans Kubernetes, il y a quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, justement, qui est le Runtime Class. Avec le Runtime Class, vous allez avoir le le runtime de haut niveau que vous voulez, donc ça peut être Docker, ça peut être Containerd ou Cryo. Et dans votre runtime de haut niveau, vous allez pouvoir mettre plusieurs runtime de bas niveau. Donc vous allez pouvoir laisser runc comme default runtime, parce que c'est pour les containers et c'est super rapide. Mais vous allez aussi pouvoir définir d'autres runtime, typiquement donc QEMULITE ou Firecracker ou d'autres, parce qu'il y aura peut-être d'autres use cases. Une fois qu'ils sont, qu sont, enfin, qu sont utilisés par votre runtime de haut niveau, à l'intérieur de Kubernetes, vous faites une runtime classe. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà familiers avec les storage classes, mais c'est la même implémentation. On définit en fait, ce qu'on va utiliser. Je vais utiliser euh, Firecracker ou je vais utiliser euh, light Et euh, une fois qu'ils sont définis, au niveau d'un pod, on n'a qu'à euh, définir le runtime qu'on veut utiliser quand on veut l'exécuter. Donc, pour un pod qui servira à une fonction, on peut lui spécifier que qu'on veut la runtime class Firecracker. Et du coup, ça vous laisse le choix. Donc, vous n'êtes pas limité à utiliser RunC. RunC, il est très bien quand vous voulez de la performance, quand vous êtes sûr de ce que vous faites, de votre workload, que ce n'est pas exposé sur, euh, sur l'extérieur. Par contre, dès le moment où vous allez avoir des, des workloads qui vont être plus incertains, euh, préférez L'autre option, donc, de, de, de le mettre derrière une VM. Et au niveau performance, c'est quasiment la même chose. Du coup, euh, c'est fini des, des hackers qui voulaient faire de la crypto-monnaie sur votre infrastructure, puisqu'ils euh, ils pourront plus s'échapper de la VM que vous avez mis en place pour tourner vos containers, parce que si c'était le cas, Amazon, Google et les autres auraient beaucoup, beaucoup de cheveux blancs à se faire. Cette fois-ci, on va vous faire une vraie démo, mais oui. Allô oui. Oh, Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit navigateur qui va aller taper sur un nœud Kubernetes, du Kubernetes qui est juste ici. Je vais peut-être le zoomer un petit peu. Et je... Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit dans le fond, ou je peux augmenter encore c'est tout bon Nickel. Euh, alors, c'est un nœud Kubernetes. Tout ce qu'il y a de plus simple, je l'ai déployé avec kubadm tout à l'heure. Enfin, euh, il un petit moment. Hop, je ne vois plus rien ce que je fais. Ouais, sauf que N, no, N, non. voilà. Donc c'est un Kubernetes 1.14. Un nœud, e, euh, il fait tourner les conteneurs et master, euh, la partie master de Kubernetes j'ai juste, euh, alors, si dans mes historiques j'ai tout ce qu'il faut, j'ai euh, un ingress controller, j'ai euh, la partie euh, DNS, le, la partie networking classique d'un cl cluster. Sauf que je suis sur un nœud, c'est juste pour vous démontrer comment ça va être super simple. Au niveau de l'installation, on est basé sur un conteneur D, et euh, on a rajouté euh, Kata Container en plus sur la machine qu'on a euh, configuré. Donc en soi, comme on vous l'a expliqué, on va utiliser des runtime classes pour pouvoir déployer euh, nos conteneurs euh, avec Kata Container. Et donc pour ça, bah, on a fait un petit fichier YAML runtime class tout simple euh, pour définir la runtime class qu'on euh, qu qu voudra utiliser à la volée. Donc ici bah, c'est Kata pour Kata Conteneur. Donc il ne reste plus qu'à l'appliquer. Voilà, donc ma Runtime Class, elle est définie. Qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui Je vais vous montrer comment, euh, avec la Runtime Class, je vais pouvoir déployer une application simplement euh, en précisant la Runtime Class dans mon déploiement. Tout ça en, en ayant créé une toute petite application en web qui va euh, juste euh, s'appuyer sur la version de kernel pour nous démontrer si elle est sécure ou non. En soi, ma version de kernel actuellement sur ma machine, euh, sur mon nœud Kubernetes, c'est un 4.15. Et j'ai, comme je sais que mon application va aller vérifier la version de kernel, j'ai besoin quand même de l'appliquer dans mon déploiement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une config map pour définir au niveau de mon cluster ma version de kernel en config map. Normalement, j'ai fait juste une petite config map. On voit bien que la version correspond. Je ne sais pas si je suis dedans. Euh, CFG. J'ai défini ma version de cluster en config map. Maintenant, moi, je peux faire mon déploiement. Je vais d'ailleurs faire une petite chose, parce que mon navigateur il est censé pointer dessus. On va diminuer que ça arrive. Oups. Voilà. Alors euh, maintenant j'ai fait un fichier de déploiement qui s'appelle euh, comment il s'appelle kata donc euh, Vox. Voilà. donc c'est un tout un tout petit déploiement hein. on a euh, un réplicate 3 euh, le runtime il est pas bon si je, <rire> si je vous montre directement le bon runtime ça va pas le faire. Alors. Oups ah. Donc, on reprend. Voilà, mon fichier donc qui est là. Donc, je définis... Euh, bon, prenez pas en compte qui est marqué Kata, mais euh, on est sur un runtime class qui sera celui par défaut. Donc, euh, run C. On a choisi une image que j'ai euh, faite à l'avance. Simplement, hein. je choisis juste une image. J'utilise mon config map pour ma version de kernel et euh, je crée mon service et mon ingress. On va l'appliquer et puis on va voir ce que ça fait. Oup. Donc logiquement, si mon petit euh, navigateur rafraîchit bien toutes les 4 secondes, on devrait le voir apparaître le temps que ça règne. Voilà. Et donc comme on est sur un le runtime par défaut qui est, euh, est euh, runc et comme on l'a dit, euh, l'élévation de droit, euh, l'escape euh, conteneur et ce genre de choses, bah euh, voilà, on est sur euh, une mine d'or pour n'importe quel hacker qui voudrait faire un petit peu de bitcoin à, à notre insu. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va utiliser Kata Conteneur en tant que runtime, et ça pour ça, j'ai juste à éditer mon fichier hogs changer le runtime class Oops, pardon en kata la kata Hop. je réapplique mon fichier et si tout se passe bien je devrais avoir des nouveaux conteneurs qui vont créer et qui vont être créés en tout cas au niveau Kubernetes je devrais avoir des nouveaux conteneurs qui vont être créés et de mon côté voilà on a juste changé ça alors Qu'est-ce qui vous prouve qu'on est bien sur une VM bah, Si je fais un PS, voilà, on a bien trois KVM qui ont été lancés. J'aurais peut-être dû vous le montrer avant. Je peux revenir en arrière, les supprimer, les revenir, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on a trois 3 v... 3, 3 VM KVM qui ont été euh, spawnés avec ma version identique d'application. seul changement qui a été fait, c'est lié à la version de kernel euh, de ma VM, puisque euh, le check qui est fait entre le config map et l'application est invalide. Donc on change de, on change de, de version d'image. Pour moi, c'est tout. Enfin, il me semble. Hein. Tu veux les slides Voilà, donc pour la démo, j'espère qu'elle vous a plu. Euh, Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous allez utiliser les à <rire> Ça Après l'implémenter, ça va prendre un peu de temps. Il faut savoir quand même que euh, pour donner quelques repères, euh, Hyper était là en 2016 donc pour, euh, pour proposer ce type déjà de, de fonctionnement. Euh, maintenant que Google a, a son implémentation, que euh, Amazon est de la partie, et que un peu tout le monde euh, commence à mettre la main à la pâte, ça avance. Euh, les catacontainers containers sont passés en version 1, donc euh, en général availability en avril dernier pour euh, la CubeCon de Copenhague, au même moment où, euh, où Google annonçait qu'il plaçait chez en open source. Euh, il y a quelques temps, ils ont encore euh, refait un peu de, de battage médiatique autour de, de Gvisor, Et euh, ils ont fait un site web qui était dédié à Gvisor, donc qui est un projet open source auquel tout le monde peut, peut participer. Pour les Nabla containers, pour l'instant, je n'ai pas trop de retours. Je ne sais pas où en est le projet. Mais voilà. Donc euh, le landscape, ça se stabilise. Euh, je pense que ça va venir... Ça, ça... Il y a quelques temps encore, si on voulait tourner des un autre runtime que RunC, avec le runtime de, de haut niveau on définissait en fait euh, on mettait une annotation pour dire que c'était un insecure euh, workload donc ça permettait moins de liberté parce que en fait on estimait qu'on avait qu'un type de workload et soit il était secure, soit il n'était pas secure aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a plusieurs types de workload, ça peut être différent justement selon qu'on tourne une fonction, selon qu'on tourne euh, une application sur, euh, sur le cluster et euh, et donc voilà, euh, grâce au runtime class, aujourd'hui, on a beaucoup plus de flexibilité, ce qui prouve que l'écosystème est en train de, de bien être mature. Et je pense que bientôt, par défaut, on aura plusieurs runtime qui seront installés euh, sur les machines et qu'on pourra les exploiter assez simplement. Parce qu'encore une fois, euh, c'est qu'un champ à mettre dans la définition de, du pod, donc là du déploiement, pour dire s'il était secure ou pas secure. Et, donc si vous avez suivi aussi le, le temps de création de rollout de l'application, vous avez vu que c'était relativement rapide. Je pense qu'il y, y a quelques... La, la différence en, en temps, je sais qu'Intel a déjà benchmarké les solutions par rapport à ONC justement, et on est vraiment de l'ordre de quelques millisecondes de plus pour un catacontainer. Donc, on, si on vous êtes vraiment dans, dans quelque chose qui veut de la grosse, grosse, grosse performance, peut-être que ça influera, mais je pense que dans la plupart des cas, euh, le, la période de, de démarrage d'un container, quelques millisecondes de plus, ce ne sera pas non plus euh, critique. Voilà, sauf pour une fonction, et là, c'est Amazon qui s'est euh, attelé à la tâche de rendre secure. Non, ça fonctionne exactement pareil. C'est pour ça, en fait, tu as, tu as spécifié la runtime class, mais pour le reste, il n'y a aucune différence. Donc, euh, il y a cette couche d'abstraction qui dit juste, tu utilises un autre runtime class, et c'est les catacontainers qui ont fait en sorte que leur micro-VM marche exactement de la même manière qu'un que container classique. Donc, on ne voit pas la différence au moment de le tourner. Euh, et encore une fois, on a voulu faire les démonstrations comme ça aussi pour dire, on a exactement la même ressource, on ne change rien à notre ressource que le runtime class. Donc euh, on avait là un volume monté, c'était un, un config map. Un config map. Euh, bon, il n'y avait aucun souci pour le faire fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Merci.